pour le match, hein, du coup. Allons le défier euh, en duel, comme il se doit. Antoine ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Oh, Antoine Antoine Tu l'as vu, Antoine, nous Antoine, joue à la pétanque, toujours. Ah. ah. Non, toujours pas, là, hein. Antoine <rire> Vous l'avez retrouvé ou pas Non. Incroyable ça! Incroyable! Petit chiot! voilà! Oh mon adversaire! Oh. Antoine! Antoine, c'est l'or là! Je te défie! Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tour numéro 2 du tournoi Super Fantasy Ball Mythic Attack. Euh, je sais plus quoi le nom. Pour le tournoi Mortal Mythic Attack. Et bah, nous accueillons directement Naheldi la moustache. Bienvenue, bienvenue. Un plaisir de vous accueillir ici. Euh, ouais, c'est pour la, la partie ça, du C'est pour la partie du coup. Ouais. Oui. Ok. Euh, euh Antoine Antoine pas Antoine Ah OK Antoine Antoine Ah OK C'est On... OK c'est aujourd'hui <rires> Et donc, comme prévu, euh, cette partie avec euh, nos opposants qui sont enfin euh, mis en place, j'ai l'impression. Euh, voilà. Tiens. Okay. <rire> euh, oui. Il faut se réveiller là, pour gagner par contre. Allez, let's go. Bon, bah, alors, comme tu es très éveillé, je vais te prendre les devants et lancer cette pièce pour savoir euh, qui va démarrer euh, cette compétition. Et c'est à toi. C'est moi. Toujours. Je vais commencer par euh, placer mes... Bon, oui, mes, mes copains. Voilà. Centor euh, au milieu et, et bon, ça... sa copine chat à côté. Pioche tes cinq cartes. Ah oui. Et place tes deux pièges. C'est vrai qu'il y a des cartes dans ce jeu. Disons là. là. Ah. à moi. Je vais donc placer euh, mon petit Jacques, Jacques Lebo, euh, sur mon aile droite. Si que euh, mon petit Goldard au milieu, qui protégeront tous deux ma petite calise. De ne piocher 5 cartes. Ah, c'est 5, c'est bon. D'accord. des bah, mathématiques. Euh... Okay. Oh, et ben, pas, et ben, oui. On va dire ça comme ça. Et mes deux pièges. Un premier petit piège ici et un deuxième par ici. Ça, ce sont des pièges de base de facture. Nous sommes cette partie, pas toi oh, J'aime pas la violence. Voilà, donc on a déployé la première carte euh, objectif. Avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Il y a un peu si tu Moi j'aimerais bien. Ça a l'air sympathique. Eh bien, à toi de jouer. D'accord. Je vais commencer par petite énergie rouge. On joue à un contrôle mental. Donc d'abord, elle se déplace de deux. Ici. Et puis tu vas défausser la carte du de dessus de ton deck et j'aurai transfert de ouais. directement sur. directement le de de Et c'est une carte de Goldar. Goldar. Si je ne m'abuse, tu peux me déplacer Goldar de deux zones. De deux de, de, enfin, de, de, de, de zones, exactement. Ah. Goldar ira dans le, dans le piège qui se trouve juste devant. Ici zone. là Celui-là Absolument. Absolument. Et c'est donc un enracinement. Ah, Goldar l'enracine. le faire bouger ce tour-ci. Pour une. Une énergie jaune, jouer contemplation, qui me permet donc de piocher deux cartes, de planifier deux, et je vais planifier ces deux cartes. Ma dernière énergie bleue, on va jouer la grâce féline, euh, encore une fois avec Zinchen qui me permet de, de sauter et me déplacer de trois cases. Euh, ici me paraît plus adéquat. Une belle fin de tour, je vais donc défausser ma main. C'est donc euh, à moi de jouer. Euh... considéré comme un forfait ça Non, non. Un... non on continue. Ah, bon, d'accord. On a besoin de contenu. Ah oui, d'accord. Bon. C'est à, à vous, monsieur Moustache. Ouais, ouais, ouais, non, mais je sais. Mais, bon, nous, on me prévoit ici, on mmh. prévoit. Vous me prévoit. Ne me précisez pas, ça va. Je prends le temps nécessaire pour faire euh, les choses nécessaires. J'entends bien. Ça c'est bien dit, ça je vais le noter. Utiliser mon corps bleu pour... Me déplacer de deux zones avec mon petit bon regard. Suite à quoi je vais utiliser mon jaune pour mettre en jeu en garde et ainsi venir ici prestement au corps à corps et vous infliger une attaque à 2 de dégâts. Deux de dégâts Oui. Putain. Oui. Ah, une réaction sur, sur la lancée, Oui, plus, plus un d'armure, et qui me donne course 1 après l'attaque. Donc je vais ensuite utiliser mon corps rouge, infliger une blessure là, et infliger une blessure sur la petite, petite demoiselle. Et ceci marquera la fin de mon tour. Ça tourne là Tu m'as tapé, oh, ce que tu me oh, touche-moi, je suis. Naël hein Non ça, oui. tourne, ça tourne là, hein Oui, oui. C'est pas... pas gardé, ça. T'écoutais pas du brassin, c'est toi Bah, si c'est comme ça, moi bon, je m'en vais. D'ailleurs, ah, bah, j'avais oublié de replacer le piège que je m'étais pris juste avant. Ah, excusez-moi. Bien, bien, bien pensé. Ici. Un corps jaune, mon ami ici va se déplacer juste là. Et pour un corps rouge, je vais jouer d'art de lancer avec Sulka sur Goldar ici présent. D'accord. Donc une double attaque à deux dégâts. D'accord. deux. Ah oui, vous avez oublié de déplacer la carte objectif. Et ça marque la, la fin de mon tour. C'est donc à moi. Très bien. Donc je vais utiliser d'abord mon corps de création. Utiliser la, la bénédiction euh, du ciel qui permet à ma petite Calise de soigner de deux. Enfin, d'abord de se déplacer de deux ici et de soigner de deux Goldar. Et, et celui-ci gagne un de mouvement et un de dégâts jusqu'à la fin du tour. Je vais utiliser mon corps rouge pour utiliser le C de harpon. Sur euh, la demoiselle euh, Sulka, souhaites-tu te défendre Non. C'est donc une attaque à 2 qui va t'attirer. D'abord, subis tes 2 points de, de dégâts. Je vais t'attirer de 2, donc t'attirer de 1 dans ce piège, qui est un piège à 2 de dégâts. Et te réattirer de 1. Voilà, on replace le piège. Très bien, corps bleu. Je vais utiliser la frappe de l'Ibis, qui donc t'inflige une blessure et qui, après, te tirera de 1 sur moi donc sachant deux que tu ne peux pas tu subiras une blessure supplémentaire ça t'inflige deux blessures tu ne te défends pas très bien et euh, cela marque encore une fois la fin de mon tour on repioche une carte et on fait avancer les objectifs j'en repioche mes cinq cartes d'ailleurs avoir deux champions plus adjacents à la zone de création je vais commencer par utiliser mon corps bleu pour jouer avec sulka une effigie me permet de de déplacer un, un héros d'une case. Ah, elle est là. Très bien. Je vais donc jouer une réaction. On a le droit de faire ça Oui, ouais, il paraît. Je vais donc jouer la... la riposte pour mon corps bleu, qui me permet d'avoir plus un d'armure, ce qui ne me sert à rien. Mais pour chaque carte rouge que je défausse, par exemple celle-ci que je vais défausser, tu subis une blessure automatique et Sulka meurt donc instantanément. Et euh, mon petit gol d'art passe donc au niveau 2. C'est sa main soupe. Il est maintenant immunisé à la poussée et je gagne un petit point de victoire. Rouge. C'est ça, rouge. Je vais jouer à Mind Over Matter avec ma petite, ma petite chaîne qui cible donc une personne à deux ou trois de, de portée euh, euh, qui vous permet de forcer Jacques. un et ensuite de la pousser. Très bien. La je vais pousser, pousser, cibler Jacques, euh, cibler Jacques Très bien. le forcer dans le, dans le piège. Ah, ça vient et c'est un piège à une blessure. Et, et euh, cette attaque inflige une blessure, mais. Ça, c'est pas. Bon. Ici, et donc tu me repousses après, donc forcément ici. c'est ça. Ça vient donc, Jacques subit une blessure. Et grâce à ma dernière énergie jaune qui, qui reste, je vais soigner Taz d'une blessure. C'est donc à moi. Je vais donc tout d'abord utiliser mon corps jaune pour piocher 1 me soigner de 1 avec jacques et me déplacer de 2 ici. Je vais utiliser mon corps rouge pour utiliser attaque coup de grâce qui me permet de me déplacer de 2, donc de venir ici, et ensuite de vous infliger une attaque à 2 et qui augmente de 1 dégâts pour chacune de mes cartes destruction qui se trouvent dans ma défausse. Actuellement attaque à 6, une attaque à 6 contre... Euh, notre petite euh, chaîne Tu as la possibilité de te défendre. J'en ai la possibilité, mais ça ne me sauvera pas. Eh bien, euh, je t'inflige donc ces points de dégâts qui me permettent de passer Jacques et qui finissent de... au niveau 2. Et je vais donc repiocher ma main, donc il ne me reste qu'une seule carte, et remélanger. Ici, c'est un coup de grâce bien utilisé, ma foi. C'est à votre tour de jouer. Euh, ouais, on vérifie donc vos conditions de victoire, bien sûr vous n'en avez pas. Je vais donc avancer ici prestement les objectifs et ainsi placer une nouvelle carte euh, qui nous offre du charge. C'est euh, par euh, mon petit corps jaune jouer une charge avec mon hélitaze et on va cibler euh, Jacques. Ah J'ai un déplacement de 1 et une charge de 3. Ici, cette attaque inflige une blessure plus une pour chaque case parcourue pendant la Très. course, donc 4. Je vais jouer une intimidation pour le corps rouge, qui me fait gagner un d'armure supplémentaire sur Jacques qui te fait aussi subir peur de, de te, te faisant retourner de la doublure Ici, mais je subis quand même 4, euh, donc 2. Pour un corps bleu, euh, jouer furie Télékinétique, euh, la déplacer de 2 ici, puis euh, faire une attaque double à 2 sur Jacques Lebeau. beau subira 2 dégâts. Et ensuite, euh, une poussée une de 1 dans, un. dans le mur. subira donc 3 dégâts. Et avec euh, le dernier corps rouge, euh, déplacer mais il y a une chaîne ici. Oh quand j'ai vu mon Jacques difficulté ah, là, là, là, je peux dire euh, que j'ai eu chaud ouais. ah, C'est le début de mon activation du coup grâce à le pouvoir de Jacques On va donc commencer euh, par un petit lancer de harpon de la part de Goldar il va donc avancer de 2 ici et attraper la petite Xinchen en lui infligeant donc un de dégâts. Mais ayant un, armure, un armure, ça ne fait rien. Par contre, elle l'attire de 1 dans le, dans piège. le, piège, parce le est un piège. Immobilisant. Voilà, et de toute façon, elle reçut une attraction, donc elle subit au moins une blessure euh, automatique. Corps euh, bleu pour utiliser le Vélancre, qui lui inflige une attaque à 1, qui ne lui fait pas de dégâts mais qui inflige une poussée 1 et, un, et sachant qu'elle est euh, immobilisée. immobilisée, elle subira une blessure yes. automatique. à quoi je vais, je vais répondre, euh, je vais jouer euh, Shift the Element euh, qui donne 2 d'armure mais ça n'intervient pas ici, mais qui me permet aussi de, de déplacer euh, l'attaquant hein. Déplace donc, euh, dans, dans ce piège ici. Euh. Je suis un étourdissement donc euh, je vais... Euh... Défausser cette carte, les gars de la marine. Euh, et d'ailleurs, tu dois replacer un piège et moi aussi. Placer oh, le mien forcément ici. Donc, il me reste encore à jouer. Donc, je vais utiliser ceci pour placer Jacques là et le soigner là. D'ailleurs, euh, petit oubli de ma part, mais j'ai actuellement deux champions niveau 2 euh, au début de mon tour. Et donc, du coup, je devais bien prendre cette carte-ci qui me disait d'avoir deux champions niveau 2 au début du tour. C'est ce qui m'a fait gagner deux trophées voilà. à, la fin de, à la fin du tour. Voilà. Il faudra que tu te réveilles, Antoine. Je pense que c'est un peu critique, là, la situation, quand même. Mais je comprends pas. tout à l'heure, on, on dépla... Mais c'est quand qu'on jette les dés D'accord. C'est un odieux, ça, on en a parlé. Silence, ça tourne <rire> Mais t'es là, toi Louis j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je le réveillais. Un ah, corps, euh, corps jaune. Attirance de la, de la panthère. Avec une chaîne pour, pour attirer de deux euh, Jacques Lebeau qui est à portée. De cool, deux. Pour Ah d'accord, oui, effectivement. Ah le voilà bien mal en coin ce fameux Jacques. Pour euh, mon corps euh, bleu. On va jouer une grâce féline, encore une fois, avec euh, cette joyeuse amie. Il sauté de trois. Il poussait pousser Jacques dans le mur. Ah bien, et eh bien euh, du coup Jacques meurt. Aïe ah, aïe aïe. Une... J'ai gagné. Fidèle ami Jacques. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, Charles. J'ai le droit d'avoir un petit trophée. Oui, effectivement. Vu que vous m'avez tué, je vous offre gracieusement ce trophée. Ah et Xinchen passe au niveau 2. Donc désormais à chaque fois que Xinchen déplacera l'un de vos héros, il subira un étourdissement. Il bon, faudra des fois c'est une carte. Et c'est la fin de mon tour donc à mon tour. Je vais donc euh, utiliser mon corps bleu pour jouer mon swift sword cut, mon euh, coup d'épée euh, rapide, qui me permet d'abord de rentrer dans la zone de jeu. Et ainsi en ignorant les héros et les euh, pièges, je vais dasher à 3 ici et vous infliger une blessure automatique sur la petite Xinchen. Euh, euh, pour euh, mon corps bleu. Mm -hmm. Je vais sur la lancée. Avec une puissance de défense, mais ça n'intervient pas elle lui permet, permet de se déplacer ici. Très bien. Suite à cela, je vais utiliser mon rouge pour utiliser mon coup de grâce. D'accord. Et me déplacer ici en vous infligeant une attaque à 2, plus 1, plus 1, un. donc une attaque à 4. Il vous infligerait 3 de blessure, si vous ne vous défendez pas, vous vais donc gagner la partie. C'est vous n'avez pas déjà joué cette carte et Je vous expliquerai les règles plus tard, vous en faites pas. Mais euh, allez-y, euh, défendez-vous si vous le souhaitez. Non. Non Non. Et eh bien, c'est donc euh, la mort de Xinchen. Encore Et Chen qui est morte. Je gagne donc ce cinquième dernier et fatidique point de victoire. Ce qui m'accorde une victoire écrasante contre un adversaire moins périmenté, je crois. Ouais. Bon bah Quelle victoire de sur la matière. Vous voulez pas un peu de saucisson ça vous? J'ai besoin de ça. Ouais. Bien et bien c'est une victoire écrasante de notre ami Frenchy. Comme d'habitude. Comme oui oui tout à fait oui. Comme d'habitude. Ok. J'espère que ça t'a quand même amusé, euh, Antoine, bah, c'est l'heure de. Bon oh, bah attends mmh. bien. On va faire ça. Merci de nous avoir suivis, c'était euh, un très beau combat je trouve. Et puis on retrouvera peut-être notre ami Frenchy sur un prochain combat. Merci ouais. à tous. Au revoir. Ciao ciao. Au revoir. Après c'est pas.. c'est pas grave hein, ça arrive de perdre. Hein. Ouais mais j'ai tout donné et euh, ça peut pas. Ah oh, ben voilà, je les casse. <rire> <ça>. <rire> Tu sais que des oeufs j'en ai que 6 Louis hein. Tu sais quand tu rigoles comme ça, moi ça me. Hein? Voilà! Ouais, bah si ça ça te réveille pas hein! Et ouais. après on met du tabasco! Euh. Mmh. Ouais, une vraie. <rire> vraie boisson de gagnant! Ouais, Elle euh... tiens! Ouais, euh, tiens non? Ouais! Et <rire> Bah c'est vachement bon! pas que ça va te réveiller! Non non tu vas quand même aller dans bien. Hein. Mm. Bah maintenant j'ai chaud. Mm.